Hey, c'est un peu comme le jeu de la biscotte, mais avec des flèches Regarde, hey, venez voir, venez voir, je vous présente hey, hey, Regarde, toi là, celui qui saute là hey, Tu connais Newton C'est moi qui l'ai inventé, regarde Regarde bien <rire> Voilà, ma main hey, T'as vu ça mon gars, t'as vu ça mon gars, t'as <rire> ça va. Tu le spectacle, par contre, pas, pas gratuit Voilà moi euh, ma euh, par contre, ça c'est pas, pas, pas gratuit Voilà, merci mamène. Ouais bougez un peu là, Ouais allez un qu'est-ce qu'il a fait C'était un sarmamène Eh les gars, par contre c'est pas gratuit en fait le spectacle Vous avez payé un peu non Allez allez Payez un peu en vous Je suis en train de travers Tu veux que je te donne une flèche Non non la nourriture on la nourriture, c'est le pilon là, le pilon il me donne faim T'as pas de nourriture Tu veux que je te donne une flèche Non non non, donnez-moi une flèche, donnez-moi une Eh la nourriture regarde la nourriture on J'ai pas compris Regarde, regarde, regarde. Tu pas quoi. Regarde, regarde, regarde. regarde, regarde ma main. ah Merde, ma Excuse-moi. Allez, les gars, il faut payer un peu parce que c'est un tour de magie, mais c'est pas gratuit. C'est notre instant, Lorenzo. Maintenant, on les laisse. voir ton truc du Tomahawk. Allez. Attends, bouge pas, ma Bouge pas, bouge pas, bouge Je vais essayer de te tirer dessus d'ici. Regarde, regarde. Bouge pas, bouge pas. Complètement c'est Pour ça, que j'arrive pas. Oh merde, ma main. Toi, la récupérer, ma main. C'est une antenne que t'as sur la tête, mec. Je vais te tuer. Attends, attends. Oh, du vol, ma ouais. mène. Ça va, ma main. On a eu un petit tout à l'heure avec Ouais, il. lui a mis ouais, un coup de flèche. D'accord. C'était moi bon, qui vous avez été mal. Ah, j'ai bien vomi sa mère, mon gars. Par les martiens, et hey, les regarde ce que j'ai fait. Attends, attends, attends, attends, attends, attends. <tousse> et ouais, ma mère, son <tousse> pote là-bas à droite ma m'amène. Oh, tu oh, oh, oh, oh, oh Attends, repli, repli, petit repuis stratégique toi Ils ont des armes sur eux Euh... Je pense pas que tu les loot, ils ont des bons trucs, ils lootent des, des bons trucs parfois. Oh je l'ai enculé oh Fils de pute, après une un headshot Regarde, là-haut, là-haut On va le niquer Ah, j'espère qu'il nous a un truc de ouf pour le mal qu'on sait où, oh. oh, eu, eu, eu, ah, qu Il est où, ma Oh Vas-y, ma une Oh, je l'ai je l'ai je l'ai eu, ma Ah, nice, ma nice Ah, j'espère qu'il un truc de ouf Alors Ils ont des bons trucs, ils ont des, des bons trucs parfois mais non Tu vois ce qu'il y a Mais dalle Mais regarde tous les, tous les mecs, il y a même cinq. Et... Ouais, mon est mon 5 Si Là je sais pas combien on a. Ah tu sais plus où t'es mort Ouais oh, Juste en face, juste en face Qu'est-ce qu'il fait Je suis beau what the fais Ouh Ah c'est <rire> <rires>